Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un certificat SSL sur son blog. Donc, si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Et donc là, on est sur WordPress, sur un de mes sites. On va aller dans « Extensions ajoutée On va taper « SSL ». Et puis, on va tomber sur celui-là qui est de loin le mieux noté. Donc, on fait « Installer »,« Really simple SSL ». Et puis après, on l'active. Alors, attention, si vous n'avez pas regardé euh, la vidéo précédente, chez votre hébergeur, vous devez d'abord avoir installé un certificat SSL. En général, c'est gratuit. Donc, assurez-vous de faire ça avant de faire cette étape-là, sinon ça ne va pas marcher. D'accord Donc, d'abord, vous installez le certificat SSL sur votre nom de domaine chez votre hébergeur, ce qui vous permet après de faire cette configuration-là. Sinon, vous n'avez juste pas de certificat et ça marchera pas. Donc ici, je fais « Activer ». Et là maintenant, si je tape « https » et je tape « espritvif.com », c'est le même nom de domaine que précédemment, mais il y a un « s » après le « http ». On va voir que mon site est maintenant sécurisé. C'est aussi simple que ça. faut juste trouver le bon plugin et je vous recommande euh, SSL. Voilà, euh, « ssl ». Voilà, « very simple, really simple ssl ».